Si la louve parle, c'est pour clouer la rage et le cœur à la trachée. Portez le blues à l'apocalypse, porter la rime, un chant sismique. Si la louve parle, c'est pour rythmer la rage des mégorges déployées. Si la louve parle, c'est pour cracher tout ce qui risque en moi d'exploser. Tout ce qui danse en moi, les points liés, ouais, tout ce qui chante pour exulter. Si la louve parle, c'est pour briser la glace et les portes blindées. Les systèmes qui parquent la pensée, la louve vous parle pour déployer ses... Si la louve parle, c'est pour cramer les mèches des morts comme du papier pour pas faire taire et enfoncer toute cette colère dans la terre glaise. Mais pour faire saigner mes chimères, Le faire hurler dans vos oreilles. Parce qu'il y a que ça qui vaille la peine, Ouvrir sa chienne en chant sirène. Offrir sa peine, ouvrir les lèvres, partager avec vous la hyène. Ce qui me passe, l'épiderme qui se cabre et qui fait la reine. Si la louve parle, c'est pour que ça saigne, pour que ça carnage et pour que ça baigne. Que j'ai le corps en éruption nucléaire Que j'ai appris à casser les barrières J'ouvre ma porte, et dit, ma belle, fais m'entendre ton chant de sirène Mais oui, quand tout mon corps hurle manque, je sais bien que c'est la louve qui chante Elle vient de retourner le ventre, elle voudrait déchaîner le monde Si je parle, c'est pour C'est que la louve me dévore en songe et qu'elle crache, crache du, du sang sur mon nom. Si la louve crache c'est pour violer la douleur et ses noires années Si la louve crache c'est pour saigner ses larmes et les transformer Si la louve crache c'est pour crier au monde entier sa liberté Si la louve crache c'est pour brûler de blues d'amour et de beau C'est pour baiser avec le feu du monde entier La louve vous parle pour allumer le brasier de sa vérité